Okay. parce que la course à pied, ça en fait, ça stimule pas ta masse musculaire. Okay. à l'inverse de la natation, à l'inverse de par exemple euh, la musculation, l'inverse de, tu fais de la course à pied, le sprint, ça peut stimuler ta masse musculaire. Mais l'endurance, on en est le même que ça, la natation, tous les sports d'endurance, bon, en fait, ça, ça te stimule pas vraiment. Tous les sports où tu vas être un peu explosif, comme le sprint, comme la natation rapide, comme euh, le football, si jamais tu, tu, tu bouges très très vite, eh bien là, oui, tu peux euh,